Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors je ne vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que je devais vous parler de la pierre de lune. Et juste avant la vidéo, je l'ai cassé, donc euh, il a fallu que je parte en acheter d'autres. Et avec le travail, eh j'ai dû tout décaler d'une semaine. Bref, ce sont les aléas, ça arrive, mais me voilà donc aujourd'hui avec vous pour vous parler, ben vous l'aurez compris, de la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, c'est une pierre qui est très très très féminine. Euh, elle est vraiment associée à la femme et elle doit son nom aux reflets bleutés ou argentés qui rappellent la lune. Alors sur celle-là, vous ne voyez pas vraiment les reflets dorés, euh, argentés ou bleutés, mais en fait elle existe vraiment de plusieurs couleurs. Donc elle peut être dans les orangés, voilà. vous voyez même un peu foncé, presque noir parfois. Et en fait, euh, donc un peu grisé, un peu bleuté, un peu argenté, un peu orange et surtout un peu blanche alors là elle a d'autres reflets mais les plus rares sont euh, les pierres qui sont vraiment euh, blanches et qui, blanches et bleutées qui vont ressembler un petit peu à la lune alors sur l'échelle de moi elle a une dureté de 6 à 6,5 mais elle casse hein, quand elle tombe à la preuve et euh, c'est une pierre qui a été découverte en 1801 par Jean-Claude de la métairie Et en 1969, elle a été officiellement reconnue, on va dire, euh, en tant que pierre de lune, parce que euh, en Floride, elle faisait hommage au premier pas euh, posé sur la lune. Même si l'état de Floride n'a pas de gisement de pierre de lune, il y en a aux états unis mais pas en Floride. En tout cas, là, elle a été vraiment... ça fait le buzz, quoi, la, la pierre de lune. Les principaux gis gisements se trouvent en Arménie, en Australie, Australie, à Madagascar, en Inde aussi où elle est encore aujourd'hui euh, considérée comme une pierre vraiment sacrée, aux, aux états unis hein, on en a parlé tout à l'heure. Et tout au long des cultures, cette pierre a été associée aux déesses parce que depuis la nuit des temps, elle est voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une pierre qui est très féminine. C'est vraiment la pierre féminine par excellence. Elle est la pierre de la fécondité, de la grossesse. C'est une pierre qui est vraiment très yin. Donc, euh, elle peut aussi, euh, c'est pas exclusif, elle peut être portée par les hommes, mais aussi par des femmes qui ne se sentent pas vraiment à l'aise avec leur féminité. Et donc, par les hommes qui voudraient développer un petit peu, ou amplifier, ou par les femmes, leur côté féminin, donc la douceur, la tendresse, la sensibilité. Et après, elle est très souvent euh, porté donc par les femmes pour ses vertus physiques qui vont euh, leur permettre de réguler le système hormonal, euh, les cycles menstruels. Euh, c'est aussi un très bel allié pour lutter contre l'infertilité. On la trouve très souvent pour travailler euh, contre l'infertilité. Les problèmes de ménopause, de thyroïde. On dit aussi qu'elle favorise la montée de lait. Les femmes enceintes la portent les trois premiers mois avec elle pour protéger la grossesse. Donc voilà, c'est vraiment ce côté très féminin. Elle est euh, aussi donc liée forcément au chakra sacré. Donc elle a aussi une action de purification sur les reins et sur la vessie. Sur un plan plus spirituel, la pierre de lune, elle aide à développer la clairvoyance, les rêves prémonitoires, l'intuition. Elle apporterait aussi le bonheur conjugal. Donc c'est à mettre dans une chambre ou sous l'oreiller. Pour ma part, je pense que le travail sur le plan spirituel avec la pierre de lune est... Et plus, plus, plus porteur quand euh, vous privilégiez les pierres qui sont plutôt blanches, voire bleutées pour le côté euh, chakra du troisième œil ou chakra couronne. Dans les planches de Sophie, vous pouvez retrouver euh, la pierre de lune en cas d'infertilité, de ménopause, de problèmes ou de douleurs des seins de règles douloureuses, donc vous voyez c'est vraiment très très axé sur les problèmes féminins, de kyste ovarien. Après pour tout ce qui est son côté régulateur hormonal, on peut aussi s'en servir Contre, pour lutter contre l'acné ou les neurésies pour euh, le côté régulateur euh, rein et vessie. Donc, pour tout ce qui est purification et rechargement, c'est assez simple. Vous pouvez la nettoyer à l'eau déminéralisée sans sel, elle n'aime pas le sel. Donc, elle la laisser tremper entre 3 heures et une nuit. Et pour la recharger, bien évidemment, les rayons de la lune, elle adore. Mais comme on n'a pas les rayons de la lune tous les jours, bah à ce moment-là, vous pouvez utiliser un amas de quartz ou une fleur de vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao